à tous, nous sommes aujourd'hui le 14 avril 2021 et euh, j'aimerais regarder avec vous un peu euh, ce qui se passe sur les marchés et surtout vous parler euh, de l'optimisme. Le, le, le, le, le, le vent qui commence à tourner en faveur vraiment des, des entreprises euh, euh, au niveau euh, bah, de l'emploi, de euh, peut-être moins en Europe, là, je, le, je le vois, peut-être euh, c'est plus un phénomène nord-américain, euh, américain aussi, mais euh, nord-américain, euh, je parle euh, au niveau du, du de nous euh, ici au Canada, au Québec, euh, euh, je vous avais dit euh, qu'il y avait 150 000 emplois pour voir... Euh, euh, au... j'avais dit le Canada mais dans le fond c'est le Québec, c'est au Québec il y a 150 000 emplois à pouvoir, c'est ce que j'ai vu ce matin comme information, euh, ben, je vous la présenterai pas, mais de toute façon, tout simplement pour vous parler qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'optimisme dans l'air, malgré euh, où on parle de troisième vague, tout ça mais il faut pas oublier qu'il y a 18 États aux États-Unis qui ont déconfiné et euh, ça tourne à plein régime, avec euh, l'argent qui a été... Euh, euh, injecté dans le système et on parle euh, simplement d'argent euh, euh, qui est de plus en plus euh, présent mais d'une manière électronique aussi et euh, Jeannette et Hélène euh, ont encore euh, réitéré euh, son désir de euh, d'avoir de la monnaie numérique euh, qui va entrer dans le système euh, elle, elle, par, elle, elle en a parlé dernièrement donc c'est euh, quelque chose qui est sûr qui va arriver euh, très très rapidement euh, et ici au Canada c'est la même chose on attend le budget euh, canadien à la porte des libéraux le 19 avril, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, euh, on a. Euh... Le, le, le congrès là, de euh, des, des libéraux fédéraux, euh, on a parlé justement du salaire de base universelle et dans le budget, peut-être qu'il va y avoir quelque chose euh, qui va se dire là-dessus, de la part de Christian Freeland, ça va être à suivre, vraiment c'est une nouvelle vraiment importante euh, j'ai été euh, euh, peut-être euh, moins présent les derniers jours et je pense que cet été ça va être ça parce que je vous avais parlé euh, il y a tellement d'emplois, euh, j'ai appliqué sur un emploi, un beau travail moi j'ai travaillé toute ma vie euh, chez Rio j'ai travaillé dans le laboratoire de contrôle ensuite j'ai travaillé euh, en informatique de production et j'ai fini euh, en statistique et l'expédition à la série. donc euh, j'ai une grande expérience mais j'ai appliqué sur un poste j'ai 62 ans euh, je suis à la retraite mais euh, j'ai depuis euh, euh, l'âge de 56 ans euh, mais j'ai quand même euh, euh, euh, travaillé à quelques reprises et cette année euh, à cause de l'abondance de l'emploi j'ai appliqué sur un poste sur indeed un poste que ben, j'ai de l'expérience dans les laboratoires mais euh, j'étais très très étonné et je suis très très très heureux ça va être un emploi d'été pour euh, ben, opérateur de contrôle de qualité mais j'ai des formations et je trouve ça extraordinaire et ça va être probablement simplement l'été parce que je l'hiver je ne travaillerai pas mais euh, c'est vraiment passionnant et j'ai jaser hier avec euh, mon futur patron c'est sûr que j'ai des formations, j'ai des examens à faire. Tout ça pour dire que où, il y en a de l'emploi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'emplois. J'ai appliqué sur quelques emplois. J'ai reçu trois offres euh, d'emploi rapidement. Euh, euh, tout simplement, je vous, je vous raconte ma petite histoire tout simplement pour vous dire que euh, c'était très, très rapide au niveau des offres. Trois offres d'emploi, j'en ai refusé. Ben, une à date, l'autre, c'est pas terminé, les procédures mais. Euh, euh, je vous dis, euh, il y a de l'emploi, beaucoup, beaucoup d'emplois et mon âge, moi, euh, euh, à, à, lorsque j'ai pris ma retraite, c'était un, un handicap, mais euh, le, le monsieur de l'entreprise, je ne la nommerai pas, euh, m'a dit, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis en pleine forme, donc, euh, j'ai aucun problème à me réintégrer euh, euh, dans un emploi que je vais aimer, euh, c'est à l'extérieur et en tout cas, je vous en reparlerai plus tard, mais... Euh, c'est ça. Et non, là, je n'ai même pas un obstacle. Donc, au Québec, euh, beaucoup, beaucoup d'emplois. Et c'est ce que je voulais regarder avec vous euh, au niveau de l'emploi. Et euh, aussi, on va regarder euh, euh, des graphiques au niveau de. On doit le dire l'optimisme qui est perceptible. En tout cas, ici, euh, je parle au Canada, malgré encore les contraintes de. On parle de la troisième vague. Tout ça. Il y a certains vaccins. On sait très, très bien que euh, les vaccins. Euh, euh, moi, moi j'en prendrais pas de vaccin. Hein. Euh, et euh, je pense euh, euh, que les centres de vaccination ont de la difficulté à recruter des des, des personnes qui veulent se faire vacciner. Euh, la propagande euh, se fait au travers les médias traditionnels, que c'est le... La, la solution pour tout ça, et heureusement, je, je pense que c'est ceux qui veulent pas se faire vacciner, et le passeport vaccinal, encore, c'est un item qui, pour moi, est abominable, et, et euh, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, en tant que, je, je, je prône euh, euh, des personnes qui vont peut-être, justement, combattre ce fameux passeport vaccinal-là, et, eh ben il y a Éric Duhem, qui, en tout cas, se présente au Parti conservateur euh, euh, provincial, qui est un parti qui était... Euh, tout à fait éteint, mais là, avec Eric Duhem, je pense que lui, euh, ben, il a il a parlé, il l'a dit directement. Euh, peu importe, là, je ne veux pas faire de politique, on vote pour qui on veut, tout ça, et en, le Parti québécois aussi a commencé à critiquer, et les médias commencent à critiquer, les médias... Euh, traditionnel vendu, commence à critiquer le go. Euh, ça regarde pas bien. En tout cas, peu importe, là, la, la, la crise, ça c'est unanime, a été mal gérée euh, de la part de le go. Et euh, on a encore notre couvre-feu. et euh, En tout cas, on va voir. Euh, donc, on va revenir à nos boutons. Moi, c'est pour tout simplement pour vous parler de l'optimisme. Euh, qui existe en ce moment euh, sur, dans l'économie. Mais Malgré qu'il y a beaucoup de pessimisme encore et on pense que tout va cracher parce qu'on est en bulle, mais moi je pense que que le gouvernement va continuer à alimenter et euh, c'est euh, Jérôme Powell qui l'a dit, il va continuer à alimenter le marché jusqu'en 2024 et ça peut continuer indéfiniment. Et euh, au niveau euh, des... Euh, bon, on parle du salaire de base universelle, de la monnaie numérique qui s'en vient aussi. Euh, c'est quelque chose qui qui, qui, qui va arriver, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Une monnaie, une crypto-devise, probablement numérique. Et en, à, en Chine, on a commencé justement à... à à faire ça, ce mécanisme-là, donner de l'argent ou à certains citoyens. Je pense que c'est un, un genre de, de un pilote là, pour essayer de comprendre comment que ça va fonctionner. Et euh, on donne, on a donné de l'argent numérique. J'ai n'ai pas la nouvelle. Il y a peut-être deux jours, mais là, j'ai eu deux jours de formation. J'ai pas eu le temps de regarder ça. Et. C'est une monnaie numérique qu'on donne, mais qui a une échéance. Donc, vous avez, je, je sais pas, je pas les temps, là, vous avez peut-être un mois pour, euh, on vous donne, par exemple, euh, 200 dollars. On va parler dans notre... Euh... À notre euh, nos devises, nous, canadiennes, on vous donne 200 dollars et vous avez un mot pour le dépenser. donc euh, <rire> C'est vraiment ça, là, un, une monnaie avec un échéance. Et ça pourrait être ça, parce qu'aux au, États-Unis, je vous ai parlé souvent de la vélocité de la monnaie, il y a beaucoup, beaucoup d'argent paralysé dans les comptes de banque un peu partout, et donc euh, les gouvernements pourraient prendre cette euh, stratégie de, là, parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que le, le, le, le, le monde commence à consommer, mais euh, à cause de... de, de la crise du coronavirus, vous savez très bien que les personnes, non seulement ont été empêchées de consommer, mais aujourd'hui, je le vois, euh, sont prêtes à, à reconsommer et à, à refaire partir la machine. Mais euh, c'est la crainte qui existe un peu encore, et aussi la crainte de l'avenir. Par contre, euh, avec euh, les, les aides gouvernementales, et ça va continuer à arriver. Euh, Peut-être qu'on pourrait voir changer ça. Je ne je sais pas. Et c'est sûr que euh, tout dépendant de, de, de si tout arrivait avec. Euh, le dans tout ça, dans toute la situation qu'on vit, je, je, je sais bien qu'on veut imposer c'est euh, ça, ça fait toute partie du plan du grand reset tout ça, mais ce que je me dis toujours, euh, euh, essayez de trouver les opportunités là dedans. Je vous parle euh, de manière très très personnelle. Euh, justement, on a demandé une subvention euh, pour euh, un commerce, là, et euh, ça a été accepté, euh, et sans condition, euh, passer que le commerce de mon fils, et je, je suis très, très content, et vous savez que le commerce de mon fils euh, se maintient en vie, euh, parce que c'est à cause d'une volonté, une détermination, et je, je l'ai toujours encouragé à faire ça, et ils n'ont pas fermé, mais ils continuent à bûcher, c'est difficile, mais euh, euh, la subvention les, va les aider, tout simplement, à tenir encore, mais euh, ceux qui vont sortir de tout ça, parce que plusieurs vont tomber, euh, ben c'est ça, on va sortir probablement plus fort, et c'est ce que je vous conseille de faire, il faut être informé, il faut vraiment être informé euh, de ce que les gouvernements vont faire et tout ça, et euh, regarder, et, et ne pas... Euh, de pour s'en aller comme des poules pas de tête mais vraiment regarder la situation et tirer par parti de manière très très honnête là je parle je, pas, je parle pas de manière euh, frauduleuse de manière honnête on peut tirer parti de tout ça euh, et s'en sortir plus fort d'une manière personnelle mais c'est sûr que la confiance envers les gouvernements a été perdue et ça euh, ça surprendra pas euh, rapidement euh, surtout euh, le gouvernement de la CAC je souhaite en tout cas moi je voterai pas pour la CAC j'avais voté pour la c'est euh, sûr que mon vote ne va pas pour la CAC au niveau euh, provincial. Euh, je ne sais pas si les libéraux ont, ont, <coughs> ont vont remporter. Euh, le Parti québécois euh, commence quand même à reprendre un peu de poids de la bête. On va voir, mais <coughs> en ce moment, situation politique au Québec, l'opposition a été accroupie tout simplement devant euh, Legault, euh, le logo. Personne euh, Québec solidaire qui avait euh, qui aurait dû au moins euh, dire quelque chose avec ses petits carrés rouges, ils sont, euh, Gabriel Nadeau-Dubois est allé euh, manifester, organiser une manifestation, c'est correct, mais là, il aurait dû justement être plus combatif, non, il s'est accroupé directement. Donc, c'est sûr, Québec solidaire, ben, non. On va voir. En tout excusez-moi, on est parti dans la politique, c'était pour mon but. Donc, euh, l'optimisme des revenus explose. Et ça, c'est une nouvelle aux États-Unis. On va aller plus rapidement, j'ai perdu un peu de temps. Donc, euh, OK, ça c'est une autre nouvelle. Je vais vous parler de ça. Après, je vais aller vous montrer quelques graphiques. Euh. Comme, euh, je vous dis, euh, l'optimisme continue à, à vraiment à être là, à être présente euh, euh, dans l'économie, et on le constate, là, même si je voudrais... Par contre, c'est pas tout le monde qui va en profiter et qui en profite. C'est pour ça que je vous dis d'être attentif. Il n'y a pas tout le monde qui en profite, et c'est triste. Et c'est les plus riches encore qui deviennent plus riches. Euh, mais il y a aussi des petits riches qu'on appelle, là, les, les, ça, ça peut être des millionnaires des, qui ont une coupe de millions, euh, et eux aussi ont, ont, ont, ont, en ont profité et continuent à le faire. Il y a certains pans de l'industrie euh, qui en profitent pleinement. L'industrie euh, du bois d'oeuvre, euh, c'est vraiment une folie. Là. Le bois doublé, euh, doublé et même plus. Là. Le bois d'oeuvre, euh, on parle par exemple à la base 2 par 4. Euh, donc euh, non, euh, c'est vraiment un pénurie de ce côté-là. Euh, bon, ça touche. C'est la construction. Là, une grande, grande demande. Donc, euh, ça fait en sorte que l'inflation euh, grimpe. Même si Jérôme Powell euh, euh, chante que non, l'inflation est pas là, le taux de rendement euh, a vraiment explosé. Mais là, on est un peu en consolidation. Mais quand même, euh, on le constate que l'inflation monte. Et dans ce contexte-là euh, d'inflation qui monte, c'est bon... Euh, euh, historiquement, c'est bon euh, pour l'or, mais comme je vous dis, on a un, le petit rebond qui se poursuit, mais c'est pas puissant. Donc, je sais pas si c'est la bonne fois, mais je sais pas. On va aller voir ça à, à la fin. Là. Excusez, je prends. Un, on va passer peut-être quelques graphiques. Ça c'était pour vous parler tout simplement que l'inflation euh, aux États-Unis euh, s'accélère à 0,6%, il grimpe à 2,6%. Euh, bon, c'est ça depuis 2018, là. Euh, on va faire qu'on en passe un peu. Ça c'était. Excusez-moi, je suis allé... Euh, ben, les prix à la consommation augmentent le plus depuis euh août 2012. Donc, euh, c'était ça la nouvelle. Une autre nouvelle là, qui parle de euh, le prix à la consommation aussi augmente dans les denrées alimentaires et de tout, là. Euh, et c'est ça euh, que je voulais vous dire, euh, là on parle de l'industrie touristique, là. Il y a seulement l'industrie touristique, même si on a encore le, le confinement et tout ça euh, on a 40 000 postes à pourvoir euh, pour cet été et ce matin euh, je me suis réveillé de très très de bonne heure j'étais allé m'acheter un petit déjeuner euh, il était 5h23 donc euh, j'ai pu euh, euh, être en dehors du couvre-feu parce que j'ai d'habitude je euh, fais mon déjeuner mais là, à, à l'heure que j'étais j'ai dit je ne sais pas quelle heure que, euh, termine le couvre-feu. C'est de 21h30 à 5h. Donc, j'étais correct. 5h23, j'embarque dans mon, mon, mon automobile. Je suis venu m'acheter un, euh, euh, un petit déjeuner. Euh, je suis venu manger ça ici pour euh, commencer à travailler dans mon bureau. Et, euh, pourquoi je vous disais ça? Euh, oui, euh, ben c'était tout simplement que euh, pour vous dire que le le, le, le, le, le, le, le, je me souviens pas. En tout cas, c'est ça. Euh, donc, euh, <rire> <rire> Excusez-moi. Euh, donc, on a 40 postes euh, à pourvoir pour l'été. Ça, c'est simplement parce que je vous ai dit, on avait 150 000 postes à, à, pourvoir, à pourvoir au Québec en ce moment et simplement euh, dans l'industrie touristique. On avait 40 000, on a 40 mille postes à pouvoir. Ah, c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Excusez-moi. <rire> euh, et puis, euh, j'écoutais la radio et on parlait de BEMF, euh, Jasper Benf. J'étais allé là en, en 1980, dans ces coins-là. J'étais jeune, tout jeune. Euh, et puis, euh, lorsque je, je me suis rendu à BEMF, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais là, on dit que, euh, on attend beaucoup, beaucoup de touristes de touristes et des touristes, surtout euh, québécois, euh, cet été. Donc, euh, malgré les consignes là, euh, des gouvernements, euh, le tourisme va reprendre fort cette année. On a la Côte-Nord, tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ça va reprendre, je veux dire, ça va reprendre avec beaucoup, beaucoup de mesures, mais euh, on, on a beaucoup de passe à moi surtout que on, on sait que l'industrie touristique a été... Excessivement touché par toutes euh, ces euh, fermetures-là de la part de Lego. Donc, euh, il faut absolument que, que ça reprenne un peu parce que dans le fond, euh, c'est une belle industrie, pareil, euh, et l'industrie de la restauration, tout ça. Il faut que ça reprenne. Là. En tout cas, pour vous dire qu'il y a 40 000 postes à, à pourvoir là, je pense qu'on va sauter quelques graphiques parce que j'ai pris un peu trop de temps à parler de politique. Euh, ça, c'était simplement, ben, je vous en avais parlé, c'est euh, l'argent que injecté depuis mars 2020 euh, versus euh, la vé vélocité de la monnaie qui est encore un paramètre très très important, beaucoup beaucoup d'argent euh, dans la masse monétaire M1, M2, M1 c'est comme euh, nos comptes en banque, tout ça, on va résumer comme ça, c'est notre argent euh, clair qu'on qu a là, dans nos comptes en banque, dans notre poche, là. M2 c'est plus euh, l'argent des entreprises, c'est ça, donc euh, la masse monétaire a augmenté extrêmement en très peu de temps et le marché n'a pas encore résorbé cette masse monétaire toutes les fois qu'on a eu des montées des injections massives de dollars dans le système c'est arrivé en 2008 2012 on a une, une absorption une absorption excusez de cette masse monétaire là qui est injectée dans le système et qui fait en sorte que euh, tous en profitent ah ben tous en profitent toutes les industries en profitent et là on a Beaucoup, beaucoup d'argent injecté dans le système. Vélocité qui est à terre, mais on n'a pas encore... La, euh, la, la, la, le marché, l'économie n'a pas encore résorbé tout tout cet argent qui est dans le système. Et c'est ce qu'on qu veut faire. Euh, en tout cas, c'est ce que la FED veut faire. On va suivre ça. Comme je vous dis... Euh, J'aime mieux être neutre dans mes analyses. Je ne veux pas dire, euh, ah, ça va bien, parce que pour plusieurs, euh, pour euh, la pauvreté est très, très, très grande, surtout aux États-Unis, euh, des personnes qui en profitent pas du tout. Pour d'autres, par contre, euh, euh, ça prospère. Et c'est pour vous dire que, dans le fond, euh, ici au Québec, euh, on a un boom, là, euh, on doit le dire. Là, euh, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'emplois de, euh, de disponibles. Euh, ça, ça se trouve être justement un autre graphique que je vous avais montré souvent, c'est le Standard and Poor, qui continue sa course vraiment... Euh, on, a encore, on est de record à record, on est rendu à 410. On n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui. Et on a le, le, le profit des, euh, des entreprises qui commencent à lever un peu, mais malgré que le profit des entreprises n'est pas euh, nécessairement, suit pas nécessairement la courbe, euh, la Fed se charge justement de maintenir artificiellement des entreprises zombies. Et ce que je veux vous dire, en, en gros, c'est euh, de pas justement euh, toujours vivre négatif ou, ou trop optimiste euh, de vous détacher peut-être des nouvelles euh, traditionnelles parce que c'est justement là-dessus qu'on joue toujours on parle de, souvent on a des périodes plus optimistes, plus négatives mais c'est pour vendre de la publicité dans le fond euh, que ce soit le journal de Montréal je parle ici localement ou la presse ou euh, tous les médias euh, traditionnels le, le but euh, c'est de vendre de la publicité tout simplement donc aujourd'hui on a ces phénomènes-là sur YouTube donc euh, euh, ce que je, je pense tout simplement, c'est qu'on doit se détacher de ça, regarder l'économie avec euh, ben, de ce que je vous présente là, sur mes sites euh, euh, bon, je ne vais pas faire de promotion mais oui, allez voir euh, boursetechnique.com, euh, bon Market, j'essaie de vous donner euh, beaucoup d'informations économiques qui font que vous, puisez, vous puissiez à tout le moins suivre un peu euh, des, des vraies nouvelles là, euh, donc et souvent je vais piger aussi euh, dans les, euh, les, euh, les journaux traditionnels lorsque je vois que les nouvelles sont pertinentes. Donc, ça, ça se trouve être encore le, le, le Standard Poor's. Et là, on parle justement des bubbles qu'on a eu le dot-com, dot la, la bulle financière 2007, et là, on parle de la bulle de la banque centrale qui continue à injecter, mais euh, la chose qu'on qu doit se dire lorsqu'on regarde ça, euh, ce n'est peut-être pas, pas terminé, même si on pense que ça va éclater un jour, oui, mais euh, la Fed peut pousser ça encore, et Jérôme Powell a dit qu'il pousse serait ça jusqu'en 2024. Donc c'est peut-être la question de taux d'intérêt. Peut-être en 2022, on pourrait avoir une hausse de taux d'intérêt. Les marchés pff, vont avoir de la difficulté à accepter ça. Moi, je ne pense pas que, que Powell va mettre des taux d'intérêt. C'est qu'on commence à parler de tout ça à cause de qu'on a eu le 10 ans, là, le taux. Mais je pense pas que Powell a dit 2023 et ce ne sera pas avant ça. Les marchés n'accepteront pas. Donc, euh, tout simplement, c'est ça. On continue à gonfler, gonfler, gonfler et avec euh, l'aide de la Banque centrale, bien entendu. Euh, bon, ça, c'est tout simplement. Ben, On va terminer avec ça, peut-être. Euh, Ouf, oh, on arrive de proche de notre 20 minutes. Non, je pense qu'on va terminer avec ça. Euh, tout simplement, vous, vous dire ben, rapidement... Euh, euh, Oups, excusez, je me suis vraiment trompé. Ça sera pas là, si ça peut ouvrir. Bon, alors, euh, rapidement, on en parle. Là, on a encore le couloir, le petit rebond ici, mais il n'y a pas rien de, de très, très fort. là. Euh, je ne peux pas vous dire qu'on est reparti à la hausse. Euh, L'argent, c'est la même chose. On, on, oui, on, a, euh, on est en, en petite montée, mais ce n'est pas fort. Le Bitcoin, par contre, continue sa montée on est rendu ce matin à 64 000 C'est ça. Sans la... <rire> commentaire, je vous dis, je n'investis pas dans le Bitcoin. Tant mieux pour ceux qui sont allés... Euh... Euh, dans le bon moment j'ai je, je, je, je, rien à dire là, je, euh, je suis bouche b mais euh, je constate quand même que les grands hedge funds et tout ça, euh, les grandes entreprises financières commencent justement à s'intéresser au bitcoin euh, je ne sais pas si la réglementation des gouvernements vont faire en sorte que le bitcoin pourrait s'écrouler parce que dans le fond les gouvernements veulent garder euh, la technologie euh, blockchain euh, les avoir leur propre crypto monnaie mais ne pas utiliser des crypto monnaies privées donc euh, euh, si le, le crypto-monnaie arrive, contrôlé, ben, on va voir ce qui va arriver. Donc, euh, le Standard Poor's, ben, on est rendu à 4100, là, dans le fond, là. Euh, Ça, ça se trouve être des futurs, mais euh, c'est ça, on continue euh, la montée. Le dollar américain, euh, euh, ben, c'est comme je vous avais dit, on avait commencé à connaître une baisse, là. On est à ah, cette valeur. Je, je vous montre des graphiques tout à l'heure, et puis tout à l'heure sur. Euh, euh, de manière délai. Euh, habituellement, je vous montre tout le temps ça euh, plus en, en, en, en hebdo et là, on le voit très bien. Euh, ben, je vais vous partager rapidement comme ça l'écran comme ça. On voit très bien. Vous voyez, on commence à avoir la correction. D'après moi, le dollar américain pourrait comme connaître encore de, de, de la ben, de, de la correction. Là. Euh, et le taux 10 ans, lui, j'ai ça dans mon économie ici, taux de 10 ans, excusez, c'est à la fin, puis on, finit avec ça, on termine avec ça, le taux de 10 ans là, sur les rendements des bons du trésor, comme je vous avais dit quand on était rendu ici, on s'attendait à une correction, une consolidation correction et c'est ce qui est en train de se produire, donc euh, euh, c'est pas dit que euh, la montée est terminée, mais là euh, ça respire un peu, donc euh, c'est ça et euh, on va voir sur euh, le long terme euh, qu'est-ce qui va arriver, comme je vous dis euh, encore beaucoup, beaucoup d'argent à venir euh, dans le système euh, euh, aux États-Unis oui, de 2250 milliards pour les infrastructures et tout ça et au Canada aussi, le budget qu'on attend le 19 avril, donc euh, on va suivre ça de près on va vous faire une vidéo et et là-dessus, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.